Je veux aussi pouvoir dire ici ma condamnation la plus ferme, la plus implacable du choix des armes et du sang fait par le président russe. Vladimir Poutine, l'irresponsable. Le t en guerre qui distille depuis des années. Le poison du nationalisme qui s'appuie sur ses amis d'extrême droite partout en Europe et en France. Et c'est bien sûr d'abord à toutes ces femmes, à ces hommes, ces enfants, exposés au feu des bombes, à ces familles entières, contraintes à l'exil, que nous pensons en tout premier lieu. Jacques Trévert a dit « Quelle connerie la guerre !» Eh bien nous, nous disons « Plus jamais la guerre !»« Plus jamais la guerre en Europe !»« Plus jamais la guerre !» Jamais Oui, quelle connerie la guerre